Et, de de de Stop Place de et voici les dernières informations de Radio Luxembourg présentées par Alan Country. les news. Il faut mener la vie dure au nord vietnamien et tant pis pour les victimes civiles, c'est ce que n'a pas craint de déclarer un livre. Derman Claude Rider, écrivain, chargé par un producteur de cinéma d'écrire une analyse du livre d'Herman Khan sur l'escalade. C'est un personnage déchiré, et il l'avoue. C'est donc un personnage imaginaire. Et bien que personne ne risque de se reconnaître en lui, il nous a paru nécessaire d'écouter, pour un moment, contradictoire, pathétique et à sa façon honnête, la voix de la mauvaise conscience, c'est-à-dire de la mauvaise foi. Tu ressembles vraiment à une chouette. C'est une chose. C'est la première guerre de l'histoire que tout le monde peut voir en même temps. Personne n'a jamais vu une guerre d'aussi près. Tout le temps, au moment où elle s'est fait, personne ne peut dire si j'avais su. Maintenant, ils savent, ils voient. C'était une belle saloperie cette guerre. C'est pas seulement le pape qui le dit. C'était gros, ces citrons. Ils savent, ils voient. Les bombes font de vrais morts. Les balles font de vrais trous. Pauvres petits orphelins, égarés dans un monde qui les dépasse. Et puis, quoi, la pitié, la peur Mais ça se passe dans un meuble. Pas au Vietnam, pas dans la tête, pas dans la rue, dans un meuble. On ne peut pas avoir peur d'un meuble. On a la guerre au Vietnam dans son salon, comme grand-père avait la charge de réchauffer Information. Tu sais à quoi elle amène, ce genre d'information Encore le Vietnam. Dans la guerre du Pacifique, il y a eu un plan choc. Un Japonais bruyé au lance-flamme qui tendait la main vers la caméra à Manille, je crois. Un vrai symbole, toute l'horreur de la guerre. Depuis, on n'a pas cessé de le voir. Les monteurs le connaissent tellement bien qu'ils lui ont trouvé un petit nom gentil, Il s'appelle Gustave. Il a servi toutes les causes, ce brave. On l'a vu dans tous les films. Il a représenté successivement l'impérialisme japonais victime de sa folie, les peuples asiatiques victimes de l'impérialisme blanc, et l'homme éternel victime de la guerre éternelle. Comme il est nu, en flamme, il raccorde toujours. On dit tiens, encore Gustave. On peut toujours montrer les massacres aux gens avec l'idée que ça les guérira de la guerre, mais on n'arrête pas d'en montrer. On les confond tous. On a l'impression que c'est le même plan mis en boucle qu'on nous présente tous les soirs depuis 20 ans, et ça n'arrête rien du tout. C'est une guerre. Tu ne vas pas savoir que c'est facile. Ça demande juste un peu d'attention au début. S'arranger pour encadrer un groupe de jeunes gars jusqu'au premier mort. après, ça roule tout seul. On se bat plus pour des idées, on a un copain à venger. Parce que vous n'allez pas dire qu'ils ne m'allons pas buter mon copain les fumiers, hein? hein Fini les sables mouvants, on est sur du solide à présent. On ne fait plus la guerre, on fait la vendetta. 10 millions de frères, l'arme à la main pour venger leurs frères assassinés, leurs soeurs violées. On ne fait pas de politique, non. C'est la vendetta, c'est le crime passionnel, c'est l'acquittement assuré. Tiens, toi, moi, pour n'importe quelle raison, tu es en danger quelque part. Tu risques d'avoir mal ou de mourir. Et pour n'importe quelle raison, il y a un type-là qui sait où tu es, qui pourra le dire. Et pour n'importe quelle raison, il ne veut pas le dire, et il la boucle, hein. Il a ta vie, ta liberté, coincée dans sa mâchoire, coincée dans sa sale petite tête close. Et je suis là en face, avec tout mon respect des hommes et tout mon assortiment de principes. Et je sais qu'en lui cognant sur sa sale petite tête close, j'en ferai sortir ta liberté ou ta vie. Et je hais la torture. Et j'ai signé des textes contre la torture. Et je sais qu'en lui faisant mal, je peux arrêter le mal qu'on te fait à toi. Alors, qu'est-ce que je fais tu peux me le dire, ce que je fais Remarque, je ne me suis jamais trouvé dans une situation comme ça. L'inverse, oui. Alors, j'ai toujours mes principes. Mais c'est une chance que j'ai eue, rien de plus. Je juge les autres au nom d'une chance. Je suis parti au Maquis sans me poser de questions. Les Allemands étaient des monstres. Pas de problème. Viscéral. Je ressens encore une espèce de panique animale quand j'entends parler l'Allemand. Puis je me souviens des derniers jours, quand tout d'un coup, au détour d'un petit village, nous sommes tombés sur une division blindée américaine. Les dupes, les matériels lourds, les tampons, les chewing-gums, 44. Elle était plutôt contente de les voir arriver. Surtout qu'il ne nous restait plus une seule balle. Braves Américains, je leur dois la vie. Je les aimerai toujours. Jusqu'à la fin des temps, je continuerai à tuer les Allemands et à aimer les Américains. Sauf que les Américains sont les Allemands des Vietnamiens. Tout se complique. Même si on pouvait arrêter une guerre quelque part. C'est comme un incendie permanent, il y en a un qui éclate dans un coin. Des millions de pompiers se précipitent pour éteindre le feu. La plupart en crève. On éteint le feu, on respire, le temps de reprendre son souffle, ça reprend ailleurs. Et on envoie de nouveau des millions de pompiers qui se précipitent en crève, éteignent le feu et ainsi de suite. Je m'étais mis à juré que je ne serais jamais plus du côté des pompiers. Je n'avais pas pensé qu'on pouvait être du côté du feu. Souvent de quel feu Il hein? faut choisir. Le Vietnam, c'est parfait. Tout le monde est pour le Vietnam. Je connais un endroit où on donne des déjeuners Vietnam. Pour 1000 balles, tu as droit à un bol de riz. Le produit va à la Croix-Rouge, comme en 14, avec les baguettes en plus. Seulement, à ma connaissance, il n'y a pas de bol de date pour les Yéménites. Et pourtant, pauvres Yéménites. Et les Kurdes, hein On les délaisse un peu, les Kurdes. Et les Soudanais 50 000 morts en moins d'un an. Et qui ça trouble, ça Hein C'est comme les cours de la bourse. Le Vietnam est coté au plus haut, le Soudanais au plus bas. Et le Kurde est un peu mou. Vous dites que vous êtes du côté des victimes. Mais c'est pas vrai. Vous les choisissez, vos victimes. Vous avez les victimes à la mode, celles qui vous arrangent. Personne ne peut porter toutes les morts injustes, c'est pas humain. Mais si on se met à regarder pourquoi celle-ci, pas celle-là, leur revenu annuel, la couleur de leur peau, ah, on commence à trouver de drôles de choses en soi, au fond de soi, une ségrégation des morts, une lutte de classe des morts. Alors le Vietnam, là, c'est l'unanimité, c'est la bonne conscience retrouvée, c'est la joie, le droit, la liberté, parce que le Vietnam, c'est les Américains, et les Américains, c'est des, des affreux, des pas comme nous, des pas cultivés, des tyrans, des colonialistes. 40 millions d'anticolonialistes en France. Ça n'était pas tellement aperçu pendant l'Algérie, mais nous avons fait des progrès gigantesques. Alors, les Américains, on ne se gêne pas pour leur dire ce qu'on en pense, les gros rusés. Hein Remarque qu'en même temps, les investissements américains en France atteignent 2 milliards de dollars. Mmh. Et aucun rapport. Voilà. Paris ouvre ses portes pour laisser partir les militaires et entrer les capitaux. Moyennant quoi, on peut être anti-américain, solidaires du Tiers-Monde, en toute quiétude, on est couvert. Mmh. C'est le pire, ma petite chouette, c'est que ça m'arrange que ce soit comme ça. C'est que c'est parfait. Ça me donne le droit de traîner tout le monde dans la boue, plus ou moins, et d'être bon, sensible et généreux tout seul. Les salauds de la droite, les cons de la gauche, regardez. Ouais, pas de danger, ça bouge pas. Voilà, les Russes sont 17, c'était des vrais hommes. C'est parfait, mmh. tout le monde est à sa place, c'est comme ça que tournent les bonnes maisons. On regarde les Américains au Vietnam, ils envoient les nègres, et les paysans, les étudiants, leurs sursis. Résultat, les étudiants s'offrent le luxe de protester. Et la grande société, elle, elle s'offre le luxe d'avoir des étudiants qui protestent. C'est impeccable, c'est un concerto, tout le monde tient sa partie. C'est pourquoi je me mets à les détester, ces Américains. Parce qu'ils commencent à en faire trop. Parce qu'ils en font tellement que ça se met à bouger. Ils avaient établi la règle du jeu et tout le monde jouait leur jeu. Et c'était tellement con qu'ils ne s'en sont pas aperçus. Et que ce sont eux qui sont en train de la changer, la règle du jeu. Ça pouvait durer indéfiniment, l'affluence, la coexistence. Et ce sont eux qui vont nous empêcher de jouer. J'étais bien au chaud, moi, dans ma confusion. Et où les autres qui viennent me bousculer Fâche enfin, de Johnson. Bobby est plus malin. Il sait bien que la vieille baraque avait encore assez de souffle et assez de ressources pour continuer comme ça. Il y avait du pour, du contre, du yin, du yang. Mais on vivait quand même mieux qu'il y a 100 ans. Et puis avec les progrès techniques, les problèmes ne se posent plus de la même façon. Vieille braque peut-être, mais nouvelle génération de directeurs libérés des préjugés, sachant parler aux ouvriers ni comme à des esclaves, ni comme à des copains, comme à des associés. Parfaitement associés à des niveaux différents dans la même entreprise de prospérité. On discute, on négocie, on associe. Et puis crac, voilà grand-père qui devient dingue et qui se met à tirer sur les gravistes à coups de tromblon. consternation, escalade. Du coup, tout est plus clair. J'étais révolutionnaire, au lieu d'être de gauche, je suppose que je jubilerais. Je dirais bravo. Il se démasque. Il montre sa sale peau. Effacé Budapest. On a fait peur à une génération avec les massacres révolutionnaires, mais maintenant c'est vu. On a vu. Quand les contre-révolutionnaires s'y mettent, pardon, ils sont doués, hein. On avait un peu oublié ça par ici depuis Monsieur Thiers. Les Allemands, c'était des Allemands qu'ils soient fascistes, ça n'avait rien d'étonnant. Pour un peu, on aurait dit que c'est parce qu'ils étaient allemands qu'ils étaient fascistes. Mais voilà les Américains. Des gens convenables, démocrates en diable, tous les ouvriers ont des bagnoles, et pacifiques, pacifiques. La violence, c'est les autres, la guerre, c'est les autres. Et ils ont été obligés de la faire pour les aider, les autres, tellement pommes. Mais maintenant, c'est fini. Encore un peu de tirage avec les Russes, mais ça aussi, ça se tasse. Interlude, détente, idylle. Non, mais pas du tout, ça bouge encore dans un coin, et ça bouge même violemment. Alors les dieux se réveillent. Leur paix, c'était de la guerre en conserve, fin de l'idylle. Et ça débarque, et ça bombarde, et ça nappale, mais ça torsionne, et ça pourrit. Et tout le monde déguste, les militaires, les femmes, les enfants, les arbres, les bestiaux, le nord, le sud. Il y a une frontière, on la saute, il y a un village, on le déporte. Et le monde entier regarde dans les et commence à comprendre. Il y a de quoi jubiler, je vous dis. Je n'ai qu'une vie. Ils n'ont qu'une vie. Il faudrait que je sois drôlement sûr de savoir donner la mienne pour avoir le droit de les applaudir quand ils donnent la leur. Autrement, ça ressemble trop aux imbéciles du dimanche assis dans leur stade. Allez, Vietnam C'est comme si le Vietnam était devenu autre chose qu'un pays. Autre chose même qu'un symbole. Une expérience. Et qu'entre ceux qui attendent qu'elle réussisse et ceux qui attendent qu'elle rate, il s'était établi une espèce de complicité monstrueuse pour qu'elle dure. Et là-dessus, c'est vrai, je me bouche les yeux et je me bouche les oreilles. Parce que si ça veut dire quelque chose, c'est justement que ça dure. Que tout dur qu'il n'y a pas de fin à rien ni à la guerre ni à la cruauté ni à la violence à rien. Qu'est-ce qu'ils voulaient les cons qui m'ont fait des ce bouquin je sais même pas lire le journal dès que ça résonne dès que ça explique j'entends plus rien j'ai pas l'oreille j'ai pas l'oreille accordée pour ça tout ce que j'entends c'est le cri. Je ne sais pas comment on peut négocier avec le crime. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre que de creuser comme une bête à la recherche de l'endroit et du moment où on cessera de l'entendre, ne serait-ce qu'une minute. Je ne vais pas écrire leur texte. Je ne vais rien leur dire. Je vais venir près de toi et je vais te parler d'un pays qui n'est pas le Vietnam. D'un pays qui n'existe pas. Je vais pas leur écrire, je sais plus rien, je veux plus rien. Je vais leur dire que j'ai peur, que j'ai froid, que... que je les aime tous, que je les ai, que, que nous allons tous mourir, que nous aimons